La possibilité qui se réouvre, je pense qu'il ne faut surtout pas arrêter le débat de contenu et de projet. Parce que c'est ça qui mobilise les gens et c'est ça qui les intéresse. Et quoi que je pense du revenu universel, euh, j'ai une, une vision, disons, euh, à, à mes yeux, plus ambitieuse que celle-là. Mais euh, je, je suis frappé du fait que euh, Benoît a fait la percée en portant un débat qui parlait du contenu, du travail... Et au fond, c'est ça qu'attend la société. Euh, il n'y a pas surtout de démocratie sans éthique, sans transparence, y compris, et je, je suis désolée pour ceux qui étaient à tout l'heure sur ce qui va se passer au moment des législatives. Et là encore, c'est la société civile, je pense à Urgence démocratique, qui nous fait des nouvelles propositions euh, par rapport aux législatives, sur le non-cumulé mandat, sur le renouvellement... Euh, essentiel dont on a besoin dans notre Assemblée euh, et en disant est-ce qu'on a le courage politique de justement dire eh ben on les décale et on pose des <coughs> référendums et on pose de nouvelles règles. Le discours du projet a été fait par François Hollande au moment où Jean-Luc était en train de monter dans les sondages. Ça sera un nouvel accord union entre Europe Écologie et les Verts dont je pense que vous vous souvenez, un accord programmatique dont rien n'a été appliqué. Donc il y a eu 50 gouvernements qu'on comprenne qu'à partir de là, on ne peut pas considérer comme mener, euh, j'allais dire, euh, accepter le fait que tout d'un coup, des députés qui ont fait exactement l'inverse, qui disent d'ailleurs, qu ils feront l'inverse, qu'ils ne sont pas d'accord avec le programme, eh bien, on puisse nous les proposer comme une majorité de 25 Donc, moi, je crois qu'il faut aller jusque-là, et que là, à partir de là, on verra très rapidement comment on peut essayer de construire quelque chose ensemble. Fait. Si on a trois candidats, nous ne gagnerons pas, et la fenêtre qui nous est ouverte à tous se refermera. Et évidemment, pour gagner, ensuite, il faut assurer, j'ai bien compris, les législatives. Mais les législatives, on ne peut pas avoir 577 candidats PC, 577 candidats PS, 577 candidats Parti de gauche, 577 candidats verts, 577 candidats du Tourrière, etc. Parce que vous partez au départ avec cinq ou six candidats par circonscription. Donc le problème de l'unité à la présidentielle va bah, commander. Le problème de l'unité à la législative. Il faudra une majorité qui corresponde à la victoire de la présidentielle. Et donc en vérité, dans ce sens là, qu'est-ce qui se passera? Des choses qui sont toujours passées à gauche, un partage des circonscriptions, une façon de voir que tous les groupes soient représentés, que tous soient correctement traités. Et il faudra un candidat qui soit labellisé en soutien au gouvernement qui aura suivi la victoire du candidat présidentiel. Où est-ce que c'est difficile du point de vue de la logique Du point de vue de la mise en œuvre, j'en suis sûr. Mais du point de vue de la logique, si on ne fait pas ça, que pouvons-nous faire d'autre À chaque fois que je le dis, il y a des gens qui me disent pas de toi, je dis, Bah, dis-moi autre chose. Qu'est-ce que tu veux faire à la place d'une partie de la population, et nous sommes, nous, à Europe Ecologie Les Verts, aujourd'hui tout à fait prêts à nous laisser, je le répète, débordés par euh, les euh, réseaux citoyens, euh, comme l'a dit Pierre, comme euh, l'a dit copain tout à l'heure d'Utopia, euh, les forums citoyens, euh, les euh, groupes euh, ou les débats euh, locaux, euh, nous sommes prêts évidemment à y participer activement. Euh, depuis 15 ans, la société a beaucoup évolué. Moi ce qui me rassure énormément, et c'était dit, sur le fond, tout le monde a bougé. Mélenchon était à une autre époque vraiment un opposant idéologique sur le productivisme. Il a énormément bougé. Un certain nombre d'acteurs ont énormément appuyé à l'échelle locale pour que les appareils commencent à évoluer. J'ai vu, moi, les évolutions, avant de quitter le PS parce qu'ils m'ont épuisé à Marseille, j'ai vu les évolutions dans les textes politiques, orientation après orientation, ça a énormément bougé. Aujourd'hui, ça a été dit, je ne vais pas le répéter. on est vraiment, véritablement dans un moment exceptionnel. Voilà, exceptionnel. Ça ne se reproduira pas en plus avec ce qui se passe avec euh, l'offre politique aujourd'hui à droite qui est quasiment inexistante. Moi, euh, je suis aujourd'hui, j'aide Benoît Hamon dans sa, dans sa campagne. Je suis aussi signataire euh, de cet appel. Je travaille avec Marie-Christine au Parlement et avec d'autres pour créer le oui. rassemblement euh, de la gauche au niveau du Parlement euh, européen. Vous voyez, j'essaie de, de tirer euh, plusieurs fils. Donc moi, je prends un engagement ce soir. C'est que je vais venir porter cette discussion auprès de Benoît. Et je vais lui dire la chose suivante. C'est que je crois que là, la semaine prochaine, dans les, jours, dans les jours qui arrivent, il a déjà fait, on le sait par rapport à Yannick, qu'il doit retendre encore une fois la main pour qu'il y ait une discussion sans préalable avec Jean-Luc mélenchon elle aboutira, elle aboutira pas, mais qu'au moins elle se fasse, et qu'on regarde aujourd'hui quelles sont les conditions objectives sans a priori pour qu'on puisse avancer. Donc ça, c'est l'engagement que je prends ce soir, au vu de la réunion, de dire que la chose est trop importante aujourd'hui, et une expression est trop importante de la part de ceux qui se sont mobilisés depuis des semaines sur le sujet du rassemblement et de l'unité, pour qu'au moins on ne le tente pas. Un petit peu deux thèses politiques, c'est il y a la thèse un peu du pourrissement, c'est bon, ben, peut-être s'il y a encore un quinquennat libéral pendant cinq ans, euh, il y aura une grosse révolution et le monde va tourner. Moi, j'ai un regard euh, différent. J'ai l'impression que c'est euh, il y a un alignement de planète en ce moment qui fait qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose et que si on rate ce coche là si on se retape un quinquennat libéral, c'est mort.